J'ai quitté le monde de l'enseignement pour créer un truc qui, pour moi, ait du sens réellement. Et euh, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a résonné de suite. Euh, L'idée de faire donc de la collecte de huiles, recycler un déchet, on était dans une démarche environnementale. Tout ça, ça, ça parle. Je préside l'association Végé euh, et on essaie de travailler dans, le, dans ce projet pour le faire avancer. Végé c'est donc euh, une association de 1901 qui a été créée il y a trois ans. Euh, dont le but principal est la collecte et la valorisation des huiles alimentaires usagées qu'on récupère auprès des restaurateurs et des collectivités. Ces huiles, elles sont traitées localement pour euh, faire du combustible, qui est revendu soit à nos adhérents, soit aux collectivités, voire même à des particuliers qui souhaitent par exemple s'équiper en chauffage. À l'actuel, on peut faire du chauffage pour des petites collectivités ou des particuliers fonctionnant à 100% à l'huile. Ça c'est on va dire, notre activité principale. Depuis donc trois ans maintenant, on est dans une démarche officielle, c'est-à-dire qu'on est inscrit auprès de la préfecture, on fait de la collecte organisée, on a des salariés et on délivre des bordeaux de récupération auprès des restaurateurs. On fait en fait le même boulot que des sociétés privées de récupération des huiles alimentaires, mais dans le cadre d'une logique locale. L'impact environnemental est beaucoup moindre. On a nos adhérents qui nous prennent de l'huile pour euh, pouvoir faire tourner des moteurs statiques et diesel, éventuellement euh, en mettre dans les moteurs, euh, puisque euh, c'était non interdit depuis jusqu'en juillet 2010 en France. Pour moi, ça fait avancer aussi les choses au niveau de l'individu. C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça permet aussi d'injecter dans la tête des gens euh, une autre approche des choses, qu'on n'est pas obligé de subir euh, un système et qu'on peut être acteur du système, euh, de, de par des petites initiatives personnelles. On touche à l'énergie, donc ce qui est le plus sensible euh, sur le plan euh, financier. Hein. On a acheté un groupe électrogène, un vieux groupe électrogène qui fait très bien son office. Il délivre 50 kW en triphasé. On n'a jamais pu euh, le mettre sur le réseau EDF. Parce qu'au euh, départ c'était possible, après c'était plus possible et on nous a fait tomber le, le coût de rachat de l'électricité qu'on allait produire avec ce, avec ce, ce groupe euh, de 23 centimes à 3 centimes euh, du kWh, juste pour, euh, en fait, euh, tomber notre projet. Aujourd'hui, moi je pense que n'importe quel restaurateur peut trouver un récupérateur d'huile, en aucun cas on ne doit déverser ces huiles dans la nature. C'est extrêmement polluant les huiles, minérales plus que végétales, mais végétales aussi, ça se répand de manière énorme et le fait de l'huile végétale, c'est que ça en fait ça polymérise au contact de l'air et donc ça bouche en fait toute respiration. Donc ça, ça étouffe en fait les sols et les cultures. On est bénévoles dans l'association et euh L'idée derrière, c'est euh, ouais pourquoi pas effectivement de, de cette activité bénévole en créer une activité non pas commerciale, mais peut-être l'idée c'est de passer dans une logique d'une scope ou d'une SIC, de manière à avoir un fonctionnement plus grand, plus détendu, et du fait qu'on a un maillage qui commence à s'organiser, de pouvoir, euh, à partir du moment où on a, on a, on a l'assurance de pouvoir euh, écouler ce qu'on va collecter, on pourra grandir et donc euh, continuer à, donc à pérenniser l'emploi localement et du développement euh, et, de, et de dans le respect de l'environnement. Un autre niveau, ici en France, l'électricité on l'a sans problème, mais on pourrait aussi euh, envisager que euh, se chauffer à l'huile, euh, s'éclairer euh, au solaire, on pourrait arriver vers une, une, une, une autonomie totale euh, en termes énergétiques pour euh, faire fonctionner sa maison chez soi.